euh, eh bien on commence avec le Soleil en Balance, hein, puisqu'il va s'y trouver jusqu'au 23. Ce sera une ambiance donc gérée par votre planète maîtresse, par Vénus, hein, puisqu'elle gère aussi le, la Balance, et ça devrait être une période bah, plutôt cool hein, avec Vénus. Euh, sauf que le secteur occupé par le Soleil, pour vous euh, Taureau, c'est le secteur de la vie quotidienne, du travail quotidien, des petites obligations, des aléas de la vie quotidienne et puis de la forme aussi, hein? ça on en parlera plus loin avec les influx de mars, mais en tout cas en ce qui concerne euh, ce, le soleil qui représente vos objectifs, et eh bien il est très possible que vous décidiez par exemple hein, de faire un régime, euh, parce que vous êtes gourmand hein, les taureaux, vous avez du mal à vous frustrer, vous n'aimez pas ça, donc euh, vous vous dites, il faut que je perde quelques kilos, mais comment faire pour perdre des kilos sans être frustré? Moi je vous conseille de vous de manger la moitié de ce que vous mangez d'habitude. Vous faites exactement pareil, vous euh, prenez les mêmes aliments, mais dans une quantité diminuée par deux. Bon, moi c'est ce que je fais et ça me réussit. Hein. Il euh, y a aussi le côté travail, évidemment, avec le soleil en balance, euh, travail quotidien comme on l'a dit, avec bon les relations avec les collègues euh, qui vont certainement être euh, euh, souvent au premier plan, ou alors euh, peut-être aussi des changements dans votre travail. N'oublions hein, pas que euh, vous avez Uranus qui est dans le premier des camps de votre signe et qu'il peut y avoir pas mal de changements. Et puis après le 23, euh, le Soleil va euh, aborder le Scorpion, il va se trouver face à vous sur la roue du Zodiac, et euh, cela nous indique que justement les changements dont je viens de vous parler vont être d'actualité étant donné que le Soleil va euh, s'opposer à Uranus qui se trouve dans votre signe et on sait que c'est la planète des changements, et puis des changements parfois que vous n'avez pas choisi, hein, qui sont vraiment être assimilés à des contraintes. On va parler maintenant de votre travail, mais on vient déjà d'en parler avec le Soleil. Euh, cela dit, bon, Mercure hein, gère aussi votre travail quotidien et elle va être en scorpion euh, tout le mois. Elle va faire les trois décans, elle est, elle est assez... Euh, elle va ralentir un petit peu quand même, elle sera plus lente que d'habitude, donc c'est pas une demi-journée que vous l'aurez, mais peut-être un jour ou deux. Euh, et face à vous, eh bien elle vous invite à dialoguer, hein, à euh, ouvrir euh, un espace de parole avec quelqu'un pour trouver un accord, parce que peut-être que vous êtes, si vous êtes du premier décan en tout cas, en désaccord avec euh, soit votre conjoint, soit votre boss, soit l'entreprise en général dans laquelle vous travaillez, de toute façon avec Uranus, on, on, souvent on se trouve face à des gens qui ne nous écoutent pas, qui ont un objectif et vous ne faites pas partie de cet objectif, ou alors bah, vous êtes un peu un objet hein, qu'on met là ou qu'on va mettre là, donc c'est un petit peu... Euh, un petit peu difficile, mais bon, vous êtes taureau, donc vous savez ce que vous voulez hein, exactement, et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas agir de manière euh, impulsive ou, ou, ou sous l'effet de la colère, ou sous l'effet de vos émotions, parce que bon, avec l'opposition Soleil-Uranus, là après le 23, il y aura certainement des émotions un petit peu fortes de café, donc essayez de prendre du recul et d'examiner la situation avec euh, euh, comment dire... Euh, objectivité, parce que je ne suis pas sûre que vous serez totalement objectif, d'autant plus que Mercure en Scorpion, euh, en face, euh, elle est dans un signe de dissimulation, hein? c'est vraiment le, le, le truc du Scorpion, hein? d'être secret, mystérieux, etc. Donc vos interlocuteurs ne vous diront pas ce que vous avez envie d'entendre. Ils vont entretenir euh, euh, un climat euh, euh, un peu opaque, vous voyez, et euh, forcément ça risque de vous angoisser un petit peu. Mais je vous dis, ça va durer euh, deux trois jours et puis vous vous, vous reprendrez. Musique Alors côté cœur, maintenant on va parler de Vénus qui est en début de mois en tout cas parfaitement à l'aise puisqu'elle est encore en balance, 3e décan, etc. Donc euh, ceux du 3e décan seront eux euh, très heureux euh, dans leur travail, il ne devrait pas y avoir de problème d'entente, en tout cas euh, avec euh, les gens avec qui vous travaillez. En revanche après euh, le 8, et bien Mercure sera euh, Enfin, Vénus plutôt sera euh, en Scorpion en compagnie de Mercure, et euh, c'est là où il y aura certainement des discussions un petit peu vives hein, au départ, euh, euh, dans la mesure où euh, bon. Alors, est-ce que ce sont des discussions au boulot ou est-ce avec Mercure hein, Ou est-ce que ce sont des discussions avec euh, l'un de vos enfants, avec un, un proche euh, ou même avec votre conjoint euh, si vous êtes du premier er décan, on peut penser que euh, c'est votre conjoint qui sera l'objet euh, euh, de ces discussions, ou avec qui vous discuterez parce que vous avez un désaccord. Euh, euh, mais le désaccord, ça dépend vraiment de votre thème, et là, bon, comme je ne l'ai pas, je ne peux pas savoir si c'est un désaccord avec votre conjoint, un désaccord avec quelqu'un au boulot, un désaccord avec un frère ou une sœur c'est euh, bon, un petit peu compliqué euh, pour moi d'arriver à, à trouver. Hein. J'ai besoin de votre ascendant pour savoir, mais donc je ne l'ai pas. Et euh, a priori, si vous voulez, pour euh, euh, le Scorpion étant face à vous, j'ai ce, ce signe représentant le couple, euh, hein, les associations, donc Très possiblement, euh, ce désaccord va porter sur votre couple, votre vision du couple, ou sur une association, ou sur vos rapports avec, avec l'un de vos supérieurs. Donc bon, euh, si vous voulez, euh, ça passera euh, de la même manière hein, assez rapidement, étant donné que Vénus ne va pas du tout s'arrêter et euh, ce sera l'affaire de 2-3 jours, mais il faudra y mettre du vôtre, hein, et essayer de ne pas être trop têtu, trop obstiné, comme vous l'êtes parfois. Assouplissez-vous un peu! Côté forme, eh ben on a vu hein, avec le soleil, euh, en Balance, euh, qu'il y avait peut-être un régime à faire. Et Mars va se trouver également en Balance à partir du 4, donc c'est une planète euh, qui nous indique souvent... Euh, il peut y avoir de la fièvre, vous voyez, il peut y avoir une opération, il peut y avoir, euh, il peut se passer Plein de choses un petit peu tranchantes, euh, qui arrivent brusquement, euh, qu'on n'attend pas, euh, vous attrapez un petit virus, euh, hein, vous faites de la fièvre pendant 2-3 jours, euh, ou alors ça peut concerner aussi quelqu'un de, de la famille, de votre entourage. Hein, et alors, euh, Mars étant dans un secteur de soins, hein, alors je ne peux pas définir si c'est vous euh, qui avait besoin d'être soigné, ou si vous-même soignez quelqu'un. Vous voyez, c'est très difficile, toujours hein, sans votre thème, j'aurais votre thème, je pourrais définir les choses plus précisément. Bon, alors là on va, on imagine deux, euh, deux possibilités, soit c'est vous qui avez besoin d'être soigné parce que vous avez attrapé quelque chose, donc euh, prévoyez quand même de ne pas vous trouver dans les courants d'air, euh, hein, ce genre de choses, hein, vous protéger d'éventuels microbes ou euh, euh, même dans votre alimentation, hein, de faire attention à ce que vous mangez, et ou alors vous avez un enfant malade, quelqu'un euh, euh, au bureau qui est malade et ça vous donne plus de travail et ça vous fatigue, hein, ben ça, vous pompe, ça vous pompe votre énergie parce que vous avez deux fois plus de travail, euh, Bon, euh, et, et si vous avez un enfant à soigner, c'est ennuyeux. Est-ce que vous, parce que vous devez peut-être rester chez vous, alors qu'on a besoin de vous au boulot. Vous Voyez, tout ça, ce sont des situations qui peuvent être, euh, euh, comment dire, dues euh, à cette présence de Mars en Balance. Mais encore une fois, la planète va être rapide euh, et euh, bon. Euh,